Et eh bien bonjour à tous les amis Senzo aujourd'hui on se retrouve sur Sega Genesis Collection sur PSP eh ouais. Par contre toi, ta gueule <rire> Digital Eclipse okay. Sega Genesis Collection aujourd'hui on va tester Sonic Zioog pour voir comment ça rend sur PSP sur PlayStation Portable, si vous préférez. Sonic Z jog Sonic Z jog 2. Donc on a tous les jeux sur Mega Drive. Genesis même. Et on va commencer par Sonic Z-Jog. Voilà. Move, Jump. Ok, très bien. Presse Start bouton. Ok, c'est comme si on était sur Genesis. <coughs> oh non, Normalement, ça n'aurait pas. C'est comme sur la version originale. Oui, là, vous allez me dire pourquoi installé un émulateur PC alors si tu joues à ces jeux là pour rien ok sonic hein vas-y avance ouais, sonic il voulait pas avancer 37 à nous une game... <coughs> oh Il game. Juste pour voir. On va pas faire une vidéo de 2 minutes non plus. Hein. <coughs> Je me demande si on peut se regarder la partie et faire un esprit Sega. S E G A Au ouais, début ça bug mais après ça le. Mmh. <rire> Est-ce qu'ils ont regardé le fait que Thes... <slûle> ah, parce que Sonic 3 et Knuckles, c'est pas un jeu. Genesis Tu vas faire quoi que ça Non, mais... T'as la sortie du... Ah non, mais la sortie... <rire> la PSP... Pardon <rire> La, p... <coughs> la PSP... <coughs> oh là là. Ah oh, non. <coughs> Ah, suis en train de mourir, c'est lourd. Non mais la PSP, elle est sortie après Sonic 3 en plus. Bah ouais, mais... Non, on va jouer plutôt avec la croix parce que... Ouais, je joue sur téléphone, non, bref. Oui, yes. On va tester. On va faire ce niveau-là avant. <coughs> voilà. <coughs> on attend que le niveau se termine. On va faire save game data. Hop. Ah, on peut faire un l'esprit dessus. J'ai envie de tester un On va tester a gold, a Golden Axe. de ce jeu là. Mmh. La carte. On peut jouer. Hum, mmh, ouais, je connais ce genre de jeu. Sauf que son... Ok très bien. Ah comme d'aille. Ok je suis bon. Moi ouais, c'est dur oui. C'est pas simple. Oh. Ouais je suis un peu C'est Y'a quoi le bouton On va faire un plus gros coup mais plus long. Okay. Ouais je connais ce genre de jeu, ils ont fait un jeu pareil avec les Simpsons. ça c'est un fin de game. Qu'est-ce okay, que c'est que ça Ok d'accord. Wesh. Oui. Fait le coup de queue. Minique. Allez hop. Ça a l'air sympa, mais ça a l'air dur quand même. Godel Axe. Bonjour. Il m'a bloqué ton culé. Mais où ouais. est Mais what the fuck Comment on le bat lui <rire> Ok lui, il est mort. Ah <coughs> Attends, faut peut-être sauter. Là, on va pas t'avoir. Voilà, je peux pas... Voilà. Ok, mort. Ouais, j'ai touché deux fois lui. Allez hop. Pas les couilles, allez. Bon. Allez, attends. Go. What? Oh, je vais mourir. Bon, voilà, je suis bon. Non, on va tenter là. C'est dur, hein, franchement. On va exit. Non, on va... Exit, oui. Voilà. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. On joue jouer un peu à d'autres jeux. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je dis ciao, les amis.